Oui, chez nous, chez Accenture, on fait des trucs super. Euh, merci beaucoup. Alors du coup, effectivement, euh, je suis un des fondateurs d'Equimetrix. En deux mots, Equimetrix, c'est une société qui est spécialisée sur tout ce qui tourne autour de l'exploitation de la donnée. On dit data science. On est un pur player de ce sujet-là. On est 200 dans le monde, on est présent dans 5 pays. On est un des plus gros, en fait, sur notre métier en Europe. Et moi, voilà, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie et j'ai toujours eu envie de l'appliquer sur des choses très concrètes. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer. Comment est-ce qu'on on rend... Ces sujets qu'on qu entend beaucoup autour de l'intelligence artificielle, vivant, utile, industrialisable et donc qui apporte de la valeur à la fin pour euh, pour les entreprises. C'est notre sujet du jour. Alors, il y a des petits travers dans lesquels euh, on a tendance à avoir envie de tomber, naturellement, quand on parle d'IA. Euh, une tendance à croire en une promesse technologique, c'est-à-dire euh, la techno en fait elle me résoudra tout et donc je vais aller me jeter sur la première technologie qui vient. Une deuxième tendance qui est autour de la promesse de la donnée, je vais créer un gros data lake, je vais tout mettre dedans et évidemment ça résoudra tous mes problèmes. Et une dernière tendance qui est en train de monter autour de la promesse sur l'IA, c'est-à-dire euh, j'ai des robots qui vont tout faire tout seul et euh, du coup je vais pouvoir me reposer et partir au soleil et mon business tournera tout seul. Évidemment, malheureusement, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Euh, donc on a envie d'y croire pour plein de raisons, c'est assez normal. Euh, la première raison, c'est que bah, souvent quand on va commencer à expérimenter euh, ces fameux POC que vous avez, pu entendre, vous avez pu faire ou entendre parler, on a rapidement des premiers résultats, mais ce n'est pas encore abouti. Euh, et puis en fait, on se rend compte que quand on va commencer à aller euh, avoir des, des tests opérationnels et voir quand on passe sur l'industrialisation, en fait, il faut mettre beaucoup plus d'efforts, il faut avoir euh, un investissement vraiment important pour pouvoir atteindre les niveaux qui sont les niveaux en fait, euh, attendus. Est requis pour pouvoir mettre en production. La deuxième raison elle est un peu psychologique et moi j'adore cette, cette courbe qui est une courbe du Gartner qui s'appelle la hype curve et c'est un peu la, comment dit, la convergence entre la, la technologie et la psychologie et en gros le principe c'est que quand vous avez une innovation bah, au début on a envie d'y croire et pourtant l'innovation elle n'est pas mature et donc on est au top de la curve et donc c'est le moment où finalement tout le monde dit ah, ça va être génial et l'IA est un peu là dedans mais ce n'est pas prêt encore. Et après, on a cette phase de désillusion euh, qui arrive. Et enfin, pour, pour quelques innovations qui, elles, deviennent mûres, deviennent matures, on va pouvoir atteindre cette, cette performance. Et bien, l'IA, ces petit zoom qui est en haut, c'est Deep Neural Networks. Donc, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. Euh, c'est tout en haut de cette hype curve depuis quatre 4, depuis 4 ans sur, sur Gartner. Donc, c'est typiquement un sujet dans lequel bon, tout le monde a envie d'y croire. Tout le monde investit. Mais tout le monde a un peu envie de croire qu'il est Google et pourtant c'est quand même un sujet qui est difficile et qui nécessite encore beaucoup d'énergie, de, de temps et d'investissement pour pouvoir véritablement être, être efficace. Donc il faut un petit peu se prémunir de ces, de ces éléments psychologiques que l'on a tendance naturellement à avoir. Et du coup comment est-ce qu'on revient finalement sur des choses qui vont fonctionner Donc évidemment la techno, la data et l'AI c'est important, il hein, ne faut pas non plus les jeter à la benne, mais il faut remettre du sens, il faut remettre en premier la question business, le pourquoi je veux faire tout ça. Ça paraît être évident, mais en fait, c'est rarement dans ce sens-là que les gens attaquent les sujets. Donc c'est d'abord, qu'est-ce que je veux faire avec Pourquoi je veux le faire Et ensuite, choisir ces sujets plus technologiques et plus data. Et pire encore, ou meilleur encore, je ne sais pas, euh, si on veut arriver à l'industrialisation, il faut se construire ce que nous on appelle des, des capabilities, c'est-à-dire que ça devient un sujet stratégique pour les entreprises, de construire une organisation autour de la donnée, ou en tout cas, qui, peut, qui puisse porter ces sujets data d'avoir les personnes qui vont le faire, et aussi de penser cette transformation, cette montée en compétences, cette culture data qui va permettre de réussir, et de réussir sur le long terme, parce que c'est un sujet qui est un vrai sujet de transformation. Et du coup on dit nous que ces sujets data, ça ne peut être que des sujets stratégiques, ça peut pas être un petit truc dans un coin, ça peut être qu'un sujet stratégique porté par la direction générale ou par des gens qui sont en tout cas des décideurs, pour pouvoir réussir tous ces sujets de transformation. Du coup, je vais vous montrer deux petits cas qu'on a pu mettre en place, dans lesquels on a finalement essayé de, de suivre cette règle-là, cette, règle cette structure-là. Deux cas très différents. Un premier cas dans l'assurance et un deuxième dans l'industrie dans de la beauté. Alors, je vais commencer par... Euh par ce cas, dans l'assurance, c'était pour un assureur B2B. Et en gros, les assureurs, pour simplifier, ils ont deux enjeux majeurs. C'est vraiment une simplification. Hein. Euh, un sujet autour de, des opérations, donc tout ce qui va être modèle de risque, euh, et ainsi de suite. Je ne vais pas creuser là-dessus, même s'il y a plein de choses hyper intéressantes à dire. Et un deuxième sujet, qui est celui que je vais, euh, je vais vous euh, expliciter, qui est autour de l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Globalement, les assureurs, vous les voyez à deux moments, quand vous souscrivez, donc quand vous payez votre prime, pas le meilleur moment. Et le deuxième moment, c'est quand vous avez un sinistre et que vous voulez récupérer un peu d'argent qui vous semble être un argent raisonnablement dû suite au sinistre et sur lequel vous allez avoir un petit, un petit élément de négociation. Donc en termes d'interaction client, clients, ce n'est pas, pas extraordinaire. Et donc tout l'enjeu des assureurs, c'est de changer ça et de passer d'une logique d'assureur de, de, à l'ancienne à une logique plutôt de partenaire, de business partner où, enfin en gros, avoir des interactions euh, plus continues et pouvoir montrer que bah, parce qu'il vous protège, en fait, il vous aide aussi à stabiliser les business et donc à, à grandir. Donc c'est ce sujet là finalement sur lequel on a pu travailler nous en s'appuyant sur l'IA. Alors un petit exemple, donc encore une fois c'est notre assureur B2B euh, là c'est le parcours type d'un client alors euh, c'est un peu imagé, donc vous imaginez vous avez euh, d'abord un premier contact vous avez un rendez-vous, c'est du B2B pour expliquer comment l'assurance fonctionne, vous allez avoir des demandes de couverture et ainsi de suite, et plein plein, plein d'éléments qui vont, qui vont jalonner le parcours du client. C'est tout un process et chaque client finalement a un process un peu différent. C'est une sorte de séquence d'interaction, de touch point qui va être spécifique au client et qu'il va falloir essayer de comprendre pour pouvoir aider dans cet objectif d'améliorer la promesse relationnelle, d'améliorer l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Et globalement, dans les approches, c'est une approche qui est très basée sur, euh, sur du CRM, il y avait des approches un peu historiques euh, où on allait prendre tous ces événements, tous ces points de contact qu'on a avec les clients, et on allait essayer de les agréger typiquement. J'ai eu trois requêtes, euh, trois demandes de, de couverture, j'ai appelé trois fois ou deux fois mon client, et ainsi de suite. Et j'essayais essayé de comprendre du coup, est-ce que j'avais une, une température de mon client une, une, euh, qui, était, qui, était, euh, qui était bonne ou pas bonne et toute l'idée que nous on a, on a eu et justement qui s'appuie sur ces sujets d'IA c'est de, de, de changer un peu, de, de casser cette, cette, cette ancienne manière de modéliser en s'appuyant sur des réseaux de neurones en l'occurrence et en faisant des bases de données où en fait on va essayer de ne perdre aucune information sur ces interactions qu'on a pu avoir avec les clients donc on a construit des bases de données où on va mettre cette temporalité, ces éléments du temps dans la base de données et donc typiquement, un ben, un client, je vais avoir tous ces touchpoints et je vais pouvoir voir, garder vraiment toute cette structure, ce qu'on appelle ce, cette séquence de points de contact, et c'est cette séquence-là qui est quand même un outil mathématique un peu compliqué à manipuler, qu'on va intégrer dans des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, ils vont essayer de nous expliquer, alors on a pris un critère qui est, qui est l'attrition, et en fait, ils vont nous expliquer cette humeur, cette température du client dans le temps. Et à quoi ça ressemble, du coup et c'est un des trucs qui est assez aussi intéressant euh, quand on traite euh, des sujets qu'il y a à donner, c'est qu'il faut mettre une couche d'interprétation. Un réseau de neurones en soi, c'est un truc qui est assez black box. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais il faut rajouter une couche pour pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière ces réseaux de neurones, pour pouvoir finalement les interpréter. Et là, en l'occurrence, l'outil qu'on a mis en place, il était à vocation d'être utilisé par des commerciaux, donc évidemment qui ne sont pas des data scientists, donc on n'était pas là pour leur expliquer ce qu'il y avait dans les couches des réseaux de neurones. Et donc ici, on leur a sorti plutôt un outil qui allait dire, bah, finalement, avec tous les points de contact que vous avez avec vos clients, je ne rentre pas dans le détail de ces points de contact-là, mais on peut dire oui ou non à son client à plein de, plein de, plein de moments, cette humeur, donc ce risque d'attrition de notre client et typiquement, on voit qu'au ben, début, on a pas mal de refus, il y a pas mal de, de, de moments un peu difficiles, mais pour autant, on maintient un niveau d'attrition assez bas, et puis tout d'un coup, le client, il arrête de nous parler, et on arrête de lui parler. On a une attrition qui commence à, un risque d'attrition qui commence à augmenter. Donc typiquement, on est dans un cas où on doit changer la manière dont l'assureur fonctionne pour pouvoir maintenir un score d'attrition assez bas. Et à la fin, heureusement, le client se rend compte que bientôt son son contrat arrive à échéance, il va commencer à nous recontacter, donc ce qui est plutôt positif. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu un client très à risque. Et donc derrière, on va pouvoir utiliser ces éléments-là pour pouvoir mettre en place tout un tas d'actions CRM en fonction de cette température du client. Et ce qui est intéressant grâce à ces réseaux neurones, c'est que finalement, au lieu d'avoir une photo à un moment donné, on va vraiment pouvoir raconter l'histoire de l'humeur de notre client et pouvoir structurer toute notre approche client autour de cette humeur dans le temps pour chacun de nos clients. Donc on a vraiment utilisé l'IA pour... Transformer la manière dont on interagit. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer complètement différent pour vous montrer aussi qu'on peut faire des choses assez assez variées, ouais. Avec grand plaisir. Deuxième cas, euh, dans la cosmétique, enfin, la beauty industry, comme on dit euh, maintenant. Donc, le principe ici, c'est qu'il en fait, y a des experts cosmétiques qui sont plutôt des gens euh, avec des compétences scientifiques, qui euh, sont capables, de, en regardant votre peau, par exemple, ou en faisant un diagnostic de peau, de vous dire quels sont les produits qui sont les plus adaptés à vous. Deuxième sujet un peu rigolo autour de ça, c'est que pour les gens qui ne sont pas des experts de la, de la cosmétique, moi je me suis mis un petit peu dedans, donc maintenant je connais, je connais mieux les, le sujet, il y a toute une routine de soins, c'est-à-dire qu'on met d'abord du soin, puis ensuite du maquillage avec fond de teint et ainsi de suite. Donc il y a toute une routine de soins, et les experts, ces fameux experts cosmétiques, ils ont cette capacité de vous dire, en fonction de vos caractéristiques, ce que le, ce que la routine peau de produit que vous devriez mettre pour avoir une peau plus belle et qui dure longtemps lisse et belle. Euh, et donc... Ici, l'enjeu euh, qu'on a, tout ce qu'on a travaillé avec, avec notre client sur ce sujet, c'est de finalement passer d'une logique où on est dans la recommandation produit type Amazon, où on vous dit voilà ce que vous voulez comme produit parce que les autres qui vous ressemblent ont acheté ça, à une logique où on vous prescrit le produit. C'est-à-dire en fonction de vous, ce que vous êtes, vos caractéristiques de peau propre, quel est le produit qui est le plus adapté. Donc on change, on passe dans une logique plus de conseils, presque médical. Dans, dans, ce, dans cette approche-là. Donc, encore une fois, changer la manière, d'une manière très commerciale et d'une manière beaucoup plus conseille, dans la manière dont on interagit avec les clients, à la fois sur les sites internet, à la fois en boutique, et ainsi de suite. Cette recommandation, cette prescription, elle souligne plein, plein, plein de challenges. Euh, de la personnalisation, en fonction de vos caractéristiques, il faudra faire la bonne prescription. L'interprétation, encore une fois, il faut pouvoir expliquer au client pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. L'expert cosmétique, il va vous expliquer pourquoi, parce que peut-être que vous avez des rides ou une peau mixte ou je ne sais quoi. Euh, il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi ces produits-là pour vous. Donc il faut pouvoir interpréter ça et l'expliquer. Euh, il y a des questions de pertinence, évidemment, il faut que ça corresponde vraiment au produit qui vous correspond euh, de co cohérence dans le temps, ça revient un peu aussi avec le sujet que vous avez vu avant sur l'assurance, cette question de la temporalité encore une fois, pas avoir tout d'un coup un choc, tiens on a fait une prescription euh, la veille et puis le lendemain parce qu'il y a eu un micro truc qui a changé, tiens mon algorithme il va me proposer quelque chose de complètement différent. Donc une question de, de, de, de cohérence, euh, de, de, de lisser un peu ces algorithmes là dans le temps. Et après de scalabilité parce qu'on avait pour un client qui était sur plein de marques, plein de pays et évidemment il euh, y a une vraie question d'adaptation à des contextes. Donc on a fait quelque chose de très beau, très compliqué, que je ne vais pas vous présenter dans le détail. Euh, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que, en fait, donc tout l'enjeu, c'était de digitaliser un expert de la cosmétique. Donc quelqu'un qui a une vraie expertise scientifique sur les produits qui sont vendus par, par ce, ce client de la cosmétique. Et en gros, on a du coup dû penser deux UX, deux expériences utilisateurs différentes. Une expérience utilisateur pour le client final, évidemment, ça c'est la plus classique et la plus évidente, mais aussi une UX pour l'expert, parce qu'en fait, c'est l'expert qui va nous aider à s'auto-digitaliser. Pour la petite, euh, la petite euh, blague, c'est que l'algorithme qu'on a construit, on l'a appelé du nom de la première experte qui nous a aidé là-dedans. Elle a son nom, peut-être que ça sera comme Siri demain. Euh, donc en tout cas, on a une UX pour l'expert, une UX pour l'utilisateur, et au cœur, notre système de prescription qui va faire le lien entre les deux. Comment est-ce que tout ça a fonctionné donc en fait, la partie UX sur l'expert, c'est vraiment le cœur, du, le cœur du dispositif. Donc on a pensé comment est-ce qu'un expert, on a vraiment travaillé, on s'est assis à côté d'un expert, on a regardé comment un expert faisait une prescription. Alors en l'occurrence, pour essayer de construire leurs leur, algos de prescription, ils remplissaient les Excel un à un, ligne par ligne, en disant, bah, tiens, telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, voilà ce que je mets en face. Et on a essayé d'apprendre de ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils taguaient les produits... Il taguait les caractéristiques des clients et il essayait de faire des matchings un petit peu pertinents en fonction de ça. Donc on a commencé à construire un premier algo qui généralisait cette partie-là. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des exceptions. Donc on a commencé à enrichir l'algorithme. Et donc du coup on a développé toute l'UX qui va aider l'expert à finalement se généraliser, se digitaliser, avec un ensemble d'outils, à la fois de la structuration de bases de données, à la fois des outils qui lui permettent de vérifier que ce qu'il prescrit, que ce que l'algorithme prescrit a du sens... Et donc il y a finalement un ensemble d'outils qui a été mis en place pour pouvoir permettre de, de porter cette construction de notre algorithme de prescription. Et, et ce qui est rigolo euh, dans cette histoire, enfin c'est rigolo, c'est souvent comme ça que les, les algorithmes fonctionnent, finalement on a construit plein d'algorithmes, un algorithme assez simple qui a une tendance à vouloir généraliser des règles, donc essayer de comprendre globalement à chaque fois que j'ai des rides, je vais plutôt pousser tel type de produit, et un algorithme qui va en fait combattre cet algorithme qui généralise, qui va lui chercher les exceptions. Et en fait c'est en faisant combattre un peu ces deux algorithmes l'un contre l'autre que progressivement on va améliorer la performance avec évidemment un expert qui va regarder et vérifier ce qui est sorti mais qu'on va améliorer la performance de l'ensemble c'est comme ça que ça fonctionne et finalement un des trucs qui est intéressant c'est que bah, il faut penser les outils, il faut penser l'UX aussi pour des experts, pour des gens qui sont un peu en, en back-end cachés et derrière aussi c'est souvent une multitude d'algorithmes qui vont permettre d'avoir quelque chose qui va fonctionner, qui va se stabiliser et qui va être pérenne euh, dans le temps Pour essayer de alors, conclure euh, en étant rassurant et à la fois en montrant un peu les, les enjeux pour du coup euh, ces entreprises là il euh, y a une petite tendance à croire qui euh, qu est, qu est à moitié fausse en fait, que euh, bah, la partie algorithmique, machine learning, AI c'est un peu le 80, c'est à dire qu'avec 20% des efforts on va apporter beaucoup de valeur les 80% de la valeur euh, la réalité c'est qu'effectivement c'est 20% des efforts euh, parce qu'il y, y a un petit article de Google qui, qui est ressorti euh, récemment, qui est un article de 2014, qui est hyper intéressant, est ce qu'ils appellent la dette technique. Et en gros, ils montrent que le, la partie machine learning, c'est le petit code en rouge au milieu, c'est une toute petite partie du code global qu'il euh, qu faut mettre en place quand on industrialise des choses. Donc on se rend compte qu'effectivement, l'algo, c'est une petite partie du code, il faut aussi penser les plateformes. Il faut aussi penser comment on gère ces plateformes, comment on construit des, vari des variables, des features autour de ces données, comment on gère les données, la partie gouvernance de la donnée, comment on monitor les algorithmes. Donc c'est vraiment une petite partie qui est une, un ensemble, une partie d'une partie grande chaîne. Et en fait tous les blocs de cette chaîne sont importants. C'est là où le 80-20 atteint ses limites, c'est que en fait, si vous êtes très bon sur les 20%, vous n'obtiendrez pas 80% de la valeur, il faut penser l'ensemble pour que ça fonctionne. Donc déjà avoir cette, finalement, cette lucidité là, c'est un premier élément qui va vous aider. Et le deuxième point, ça revient un peu avec euh, ce sujet d'industrialisation, de, de capacité industrialisée, il faut penser aussi toute la structure qui est autour, c'est-à-dire que la partie technique et technologique, elle est évidemment importante, c'est ce qui va pouvoir permettre de chercher la valeur en plus, mais il ne faut surtout pas négliger, voire même mettre en premier euh, les trois autres blocs, donc les personnes, nous, on dit souvent que ce qui fait la différence dans ces sujets de data, c'est les profils hybrides. Donc c'est des gens qui vont parler business et qui vont parler technique. Ou des gens qui vont parler IT et qui vont parler business. Euh, ou des gens qui vont être capables de parler légal aussi. Enfin, en tout cas, il faut des profils qui soient capables d'aller mettre un peu de fluidité, parce que les projets de data nécessitent d'avoir plein de compétences différentes. Il faut une culture data, moi je suis un ayatollah de ça, donc il faut faire des confs, il faut aller s'instruire et s'inspirer, il faut tester aussi des choses pour apprendre, euh, et il faut aider les entreprises à monter en culture data, euh, donc euh, penser euh, à faire venir des comex, penser à faire euh, monter en compétence toutes les équipes pour que les gens aient cette culture et cette pertinence sur la data. Il y a des sujets d'organisation, ce que je vous disais c'est que, euh, la data c'est compliqué en soi parce qu'il faut, faut faire travailler ensemble plein de gens et donc il faut casser des silos, les silos c'est facile à comprendre et c'est simple et on aime ça, et à la fois dans la data ben, on peut pas s'en... Euh, c'est pas suffisant donc il faut travailler ces organisations pour pouvoir casser ces silos et les process, comment est-ce qu'on travaille ces fameux sujets du X avec les experts c'est un très bon exemple, la manière dont on change on change la manière de travailler des gens, et donc aussi anticiper tous ces éléments-là. Et donc si vous arrivez à faire avancer ces quatre sujets-là en parallèle, c'est là que vous allez pouvoir tirer la, la pleine valeur de la, de la donnée, sans oublier la partie technologique évidemment à gauche. Merci à tous. J'espère que j'étais dans le temps.